Stop Arrête tout de suite de nager si tu as des douleurs et s'il te plaît, ne fais pas comme moi qui a enchaîné longueur pendant un certain temps avec des grosses lacunes techniques qui m'ont empêché d'une part de progresser et surtout qui m'ont contraint à faire des arrêts réguliers et d'aller chez le médecin parce que je me blessais sans cesse. Car quand j'ai commencé après quelques mois de natation, je me suis retrouvé à enchaîner les tendinites. Aux épaules, par la suite, je me suis aussi blessé au genou, et la raison à tout cela finalement, c'est que je n'ai pas écouté mon corps. Alors, pour t'éviter ce genre de déboire, je t'ai préparé et j'ai rassemblé l'ensemble des mouvements sur lesquels tu dois vraiment faire attention et sur ce que tu ne dois pas faire pour éviter de te blesser en natation. Et pour ça, le plus important, c'est d'avoir une bonne exécution. Technique, Ça te permet d'une part de protéger ton corps contre les différents déséquilibres que tu pourrais créer et les différentes blessures que tu pourrais avoir et d'autre part, ça te permet surtout de progresser et d'aller de plus en plus vite. Et si tu veux progresser techniquement pour avoir le bon geste en crawl, tu peux d'ores et déjà télécharger la méthode crawl 2.0 gratuitement en cliquant sur le bouton là en haut à droite ou bien directement dans la description. Les blessures en natation, partie 1, c'est parti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 On va commencer avec les genoux, je peux t'en parler, moi c'est un sujet que je connais bien puisque je me suis blessé, je me suis fait opérer des ligaments croisés, tu sais c'est la même blessure que Ronaldo là, le brésilien au foot et donc, il m'est arrivé exactement la même chose et aujourd'hui, euh, une des raisons principales pour laquelle je veux te parler ça, c'est parce qu'en brasse, c'est la nage où tu vas solliciter énormément genoux, l'articulation va être euh, très enfin euh, très comprimée, va être beaucoup sollicitée. Et donc, c'est une nage que moi aujourd'hui, les ciseaux de brasse, j'ai un peu mis de côté. Et pour te l'expliquer, je te le montre avec la vidéo qui est juste ici. Là, comme tu peux le voir, au moment où tu effectues un ciseau de brasse, et eh bien en fait, tu viens serrer les jambes. Et tu viens pas seulement, quand je parle des jambes, c'est vraiment la partie euh, du genou jusqu'au pied. Donc ça, c'est la partie des jambes. Au-dessus, c'est les cuisses. Donc, tu viens vraiment serrer les jambes très fort et à ce moment-là, bah, en fait, euh, l'os du tibia vient pivoter dans l'articulation et il vient bouger de manière latérale. Donc, il vient euh, bouger de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est un mouvement pour lequel ton genou n'est pas vraiment préparé. C'est pas un mouvement qui est particulièrement naturel. Ça, c'est plus les grenouilles qui ont l'habitude de le faire. Nous, on est fait pour aller dans l'axe. On est fait pour, euh, pour faire bouger ce tibia d'avant en arrière et donc, tu vas solliciter énormément ton articulation lorsque tu vas effectuer un ciseau de brasse. Donc, mon conseil, si aujourd'hui tu as des douleurs quand tu fais des ciseaux de brasse ou bien si tu sens une gêne au niveau des genoux, euh, commence déjà par peut-être diminuer euh, bah, la quantité de brasse que tu peux faire dans une séance. Évite déjà, même si tu n'as pas de problème, de faire 2000 mètres en brasse parce que c'est vraiment pas une bonne chose. Alors ce qui est important, c'est euh, d'écouter ton corps, de voir avec les sensations que tu peux avoir et puis si c'est encore douloureux malgré que tu aies diminué la distance, eh bien d'arrêter complètement. Et un bon moyen de remplacer les ciseaux de bras, si tu veux continuer de nager avec les mêmes mouvements euh, des bras, eh bien tu peux combiner ces mouvements de bras avec des battements de jambes ou avec des ondulations. C'est des éducatifs qui sont très utilisés en natation. On passe maintenant... Au cervical. On est remonté d'un coup sur le corps, on est passé donc déjà au cervical. On verra les épaules dans le prochain épisode. Dans celui-ci, on va voir comment et dans quelle situation tes cervicales sont très sollicitées, voire peut-être même trop sollicitées. Et si tu as une fragilité ou bien si tu euh, as l'habitude de nager de cette façon, et eh ben c'est peut-être un point à corriger dès aujourd'hui. Et la première de ces deux situations, bien entendu, c'est la brasse mamie. J'en ai déjà un petit peu parlé, alors j'ai rien contre les mamies, je hein, sais très bien. Euh, si elles vont à la piscine, elles ont bien raison, mais j'appelle ça la brasse mamie parce que c'est bien souvent euh, les mamies qui utilisent le plus souvent, donc c'est la brasse, où tu ne veux pas mouiller ton brushing, ou tu veux pas te mouiller les cheveux et donc tu as tout le temps la tête en dehors de l'eau, on pourrait appeler ça aussi la brasse commando. Et donc, cette brasse, c'est euh, vraiment pas adapté dans le sens où tu es tout le temps donc du coup avec la tête redressée, tu as le bassin qui est enfoncé et puis tu es en fait tout le temps en train de solliciter tes cervicales. Et dans cette situation, alors particulièrement si tu enchaînes 1000 ou 1500 mètres comme ça en brasse avec la tête relevée, à ce moment-là, ta tête, ton tronc et ton bassin ne sont pas alignés, du coup, ça demande quand même, ça exerce une importante tension au niveau des cervicales et en plus de ça, ça enfonce ton bassin dans l'eau. Donc, en plus d'être négatif pour ta santé, ça te, ça te fait faire du surplace, c'est carrément pas efficace. Donc à ce moment-là, je pense qu'il vaut mieux aller promener son chien pendant une heure plutôt que de faire la brasse euh, de cette façon, ce sera plus intéressant pour ta santé. La seconde nage dans laquelle tes cervicales peuvent être trop sollicitées, c'est en crawl. Et c'est important parce que souvent et beaucoup de nageurs pratiquent de longues distances en crawl et si tu n'es pas capable de respirer, correctement, eh bien, au moment de la respiration, tu vas trop solliciter tes cervicales. Alors, bien entendu, si tu respires devant, alors ça, tu en as déjà entendu parler, si tu sors la tête devant pour respirer, de la même manière qu'en brasse, tu reproduis quasiment le même mouvement, eh bien, tu n'es plus aligné entre la tête, le tronc et le bassin et donc forcément, tu viens solliciter tes cervicales. Mais ce n'est pas la seule situation lorsque tu respires en crawl. Si tu as déjà acquis le bon réflexe de respirer, sur le côté, eh bien j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, la vidéo euh, partie 2 sur la respiration en crawl où je te donne justement le repère à avoir pour avoir une respiration efficace. Et si tu ne respectes pas ce repère, justement tu vas pivoter de manière trop importante ta tête sur le côté pour prendre de l'air et tu vas donc solliciter énormément tes cervicales et à long terme, particulièrement si tu respires toujours du même côté, que ce soit à gauche ou à droite, ça aussi j'en parle, c'est important d'être capable de respirer des deux côtés pour ne pas créer de déséquilibre, et bien dans cette situation, tu vas te retrouver à avoir des douleurs cervicales lorsque tu nages en crawl. Et la semaine prochaine, je te parlerai des tendinites aux épaules et ça, je t'en parlerai à travers ma situation personnelle puisque bah, je l'ai vécu, j'en ai enchaîné pas mal et euh, je vais donc te, pouvoir te donner les comportements qui sont euh, délétères que tu ne dois surtout pas adopter et, euh, et comment faire pour protéger tes épaules et éviter bah justement de subir une tendinite. Donc, rendez-vous mardi prochain à 10 h Et si tu as appris des choses ou bien si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu là juste en dessous de la vidéo et dis-moi en commentaire, euh, est-ce que tu as déjà eu des douleurs que ce soit au cervical ou au genou lorsque tu nages